Bah mon corps ça va, ça a toujours été, j'ai pas de soucis à... avec, euh, il est beau, je l'aime. Ça va oui, très bien, nickel. Tu peux te spécialiser dans le nu et, et voir que des femmes nues de toute la journée, tu vois. Et tu peux en abuser, parce qu'il y en a qui en abusent, et d'autres qui sont très, très safe. Une méthode très efficace pour être enfin à l'aise avec son corps est de réserver un shooting photo avec un ou une photographe. Mais pour que cela fonctionne, il faut impérativement être bienveillant envers son propre corps. Ensuite, l'œil du photographe envers ses clients doit être doux et respectueux pour mettre à l'aise et permettre de faire de belles photos. Aujourd'hui, nous interviewons la photographe By Cam, Cam qui est à la fois devant et derrière l'objectif. En effet, elle fait des autoportraits et réalise des shootings pour de nombreuses personnes. Elle va nous parler de son rapport à cette fameuse bienveillance. Oui. Camille tu es photographe mais avant cela tu étais aussi euh, modèle photo Pourquoi est-ce que tu as voulu poser devant l'objectif et qu'est-ce que ça t'a apporté bon, En fait j'ai rencontré un photographe, un ami photographe Et j'étais un peu intriguée par, euh, par l'idée de te photographier Du coup je lui ai demandé si tu était d'accord de me prendre en photo Il a dit oui Et suite à ça il y a eu énormément de shootings qui ont été faits avec euh, cette, ce gars là, Seb Mais aussi avec euh, du coup d'autres euh, photographes et du coup bah moi je, je sors d'une relation avec moi-même qui est quand même vachement compliquée même d'une relation euh, hyper euh, toxique avec euh, quelqu'un donc je sors de tout ça et je, je sais pas trop où me mettre quoi dans la société avec mon corps euh, il est trop fin mais il devrait être plus musclé, il a trop de défauts, je suis trop mec et hein, tout ça et tout ça donc euh, quand même une, une relation avec moi-même particulièrement compliquée et du coup en fait quand j'ai commencé à faire des photos pour, pour Seb notamment, pour Vincent et tout je me suis dit mais en fait ça va Enfin, ça va. Mon corps, il... Enfin, il me permet de marcher, il me permet de faire ma petite vie, de m'emmener d'un point à un point, B. Oui. Donc euh, autant euh, le rendre honneur comme ça, c'est pas mal déjà. Et en plus de ça, il, il, il, il m'était vraiment beaucoup en confiance. Et il euh, faut savoir que j'ai commencé, je, je suis pas super pas par de chemin, j'ai commencé par la photo de nu. Donc vraiment, ça a été euh, un peu euh, bousculant, parce que bah, tu te retrouves euh, nu devant un mec que tu connais pas ou peu, que as rencontré dans un bar, et il te prend en photo, toi t'as aucun contrôle sur ton image, c'est quand même particulier. Mais quand t'es avec des bonnes personnes ou des gens sains et hein, secs, ça va, ça la fait. Là, clairement, je teste des trucs là. Juste hein. que ça va rendre. J'en fais plein et après, je regarde en général. Quand est-ce que tu es devenue photographe et pourquoi J'ai commencé après le confinement. Donc vraiment euh, sortie de confinement, euh, donc mai 2020, parce que euh, pendant tout le confinement, du coup, je me suis amusée à moi me prendre en photo, faire des autoportraits de bois, puisque bah, je devais commencer à déjà avoir une bonne relation avec moi-même. Et vu que j'avais rien d'autre à foutre que d'être créative, j'ai pris mon appareil photo et euh, bah, j'ai fait des photos de moi. Et je, me... je kiffais tellement d'exercices et je me disais mais ça me fait tellement du bien de faire ça, enfin de me voir bien, fraîche et tout, ça fait plaisir. C'est trop dommage de le garder pour moi, donc je vais euh, demander à mes potes s'ils veulent bien que je les prenne en photo, déjà pour commencer que bah si ça peut aider d'autres gens que moi à se sentir bien dans leur corps et dans leur peau, bah on y va hein Moi je suis très... Enfin j'aime bien. J'ai toujours voulu faire un truc où j'aide un peu dans la relation d'aide et du coup bah j'ai fait ça. Et puis après il euh, y a une story que j'ai mis dans... sur insta. Comme ça, vas dit coucou, Coucou, euh, bah, j'ai un appareil photo, euh, si quelqu'un veut faire des photos, euh, vous me dites. » Mais j'étais zéro photographe à ce moment-là, je... aucune notion, aucune connaissance, rien. Enfin, j'avais un objet dans les mains euh, que je ne comprends pas. Juste, euh, j'ai fait des autoportraits avec, c'est comme ça que j'ai un peu appris à apprivoiser le truc. Mais j'ai aucune notion de viso, d'ouverture. De... Je suis un peu ma petite vie, quoi. Je cherche. Mais c'est... Je me dis bah « Vas-y, j'ai envie de... »« Ok, euh, ce matin, je me suis dit je détestais ma gueule, on va essayer d'aimer euh, sa gueule tout euh... à voilà, puis même les trucs du dos, à euh, avec les traits et tout, là je trouvais ça joli. On verra, c'est un peu au petit bonheur. Euh, ça arrive des fois qu'il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Je fasse « Ok, ben bah j'arrête <rire> ». Là, ça te gamme, c'est en train de faire les tu vois. Mmh. C'est toujours un peu compliqué le visage, j'ai l'impression. Particulier, hein. Mais il y en a peut-être une sur 20 qui me... où je me dis « Oh, je suis un peu fraîche là ». Sinon, ouais je suis alors euh... « Mais bon, le but, c'est de voir le positif. C'est vrai. <rire> On verra. Je ne sais pas trop ce que je fais là, je t'avoue. Peut-être même faire un truc. Ça, ça permet quoi euh, De donner un effet un peu voilé. Lorsque tu fais euh, des autoportraits, quel est ton œil sur ton corps, sur ton image Est-ce que tu arrives à être bienveillante envers toi-même Eh ben... Euh... En vrai, c'est un exercice super compliqué de faire des autoportraits parce que bah, tu as un objet à, à gérer, tu as un angle à gérer, une lumière, une posture, euh, c'est euh, ta propre direction artistique finalement, mais moi j'avais pas trop ces notions-là à ce moment-là, je faisais surtout... Euh parce que j'en avais envie, mais euh, le principe même à mes yeux de l'autoportrait c'est de m'apporter du love à moi parce que euh, bah je, je, je prends du temps pour moi en faisant ça, je pourrais, je, ça me prend 3 heures, 4 heures des fois, euh, des fois ça prend 15 minutes mais c'est toujours du temps que je débloque pour me dire je sais que le, le rendu, je vais faire en sorte que ça me fasse du bien de me voir comme ça en général c'est toujours très bienveillant, enfin, je me suis jamais foutu une pression euh, où, euh, à partir du moment où c'était plus bienveillant quoi. Je n'ai jamais, jamais dépassé cette limite-là, tout simplement parce que la démarche, elle est de base euh, me donner du love et me faire comprendre à moi que bah mon corps ça va, ça a toujours été, j'ai pas de soucis à, avec, euh, il est beau, je l'aime, euh, et le fait de me photographier et de me mettre en scène et de travailler ça, là, le, toute la direction artistique, ça me fait du bien, ça me donne... Bah, j'appartiens à ce monde vraiment quoi, genre, euh, et mon corps aussi, je le rends hommage à chaque fois. Et en plus de ça, ça fait du bien l'ego et ça fait toujours du bien de se faire un peu du bien l'ego, franchement. C'est pas très intéressant en fait. En fait, ce qui est bien, c'est que tu testes tout le temps. Ouais. Bah, je teste des trucs puis si c'est moche, je change. Enfin, voilà. Et je trouve que accepter de, de tester et d'avoir plein d'échecs, d'avoir plein de c'est la meilleure manière de ouais. Tu es un bizarre à des fois, hein. j'ai vraiment l'air bizarre. Franchement, <rire> là... ayant été modèle avant de devenir photographe, est-ce que tu penses que ça a affecté ta manière d'échanger avec les gens et de les photographier Bah oui ouf je pense que du coup le fait d'avoir posé bah, je peux mettre à la place des gens que je photographie en fait je peux, me, je peux comprendre ce qui traverse en, en étant en face de moi euh, en train d'être de, de, photographié puisque bah moi même en étant euh, en ayant vécu ça du coup mon œil il est plus bienveillant enfin je, je, je sais que bah à tout moment on arrête enfin il a énormément de questions que je pose tout va bien ça va j'essaie d'être vachement euh, présente et, et, et surtout bah, bah compréhensible puisque bah, je peux l'être genre il y a, y a, y a... Il y a des photographes qui n'ont jamais posé de leur vie et du coup qui n'ont aucune idée de dans quoi ils mettent leur modèle, par exemple. Et moi, justement, cette expérience-là, elle m'a enrichi à mort à ce niveau-là. Je me dis, là, je vais accueillir quelqu'un, je vais pouvoir le comprendre, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir lui donner des bons arguments pour que ça se passe bien, je vais pouvoir tout le... Tout, tout déroulement déroulement est facile vu que, vu que j'ai déjà vu le truc, enfin, que j moi, en tant que beauté, en plus de nu j'ai mes attentes aussi. Enfin, du coup, mes attentes qui ont, en tant que meuf qui pose nu se sont transformées en comment ça va se passer quand tu vas être photographe. Ça va être comme ça, et comme ça, et comme ça, parce que je ne veux plus euh, que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça, par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre. Ça va être fortement dans, dans l'interaction que je peux avoir avec les gens que je photographie. Donc je t'aurais bien mis dans la fenêtre de lumière. <coughs> ok. Les cheveux détachés. Oui, oui. oui. t'as là les cheveux longs, en vrai. Oui, oui, C'est un grave beau, tes cheveux. Et j'aurais bien fait euh, des choses très euh, apaisées, très zen dans l'expression, position des bras. Cool. Coucou. Cool, cool, cool. Salut. Ok. Yo. Tu veux tu peux même poser un bras sur le côté, histoire de donner une petite attitude, une petite euh... bon, Ah oui. De... On n'est ouais. pas.. <rire> On n'est pas pour la photo non, de classe. Peut-être <rire> fais voir de l'autre main. Genre, si tu fais de l'autre côté, ah. ouais. <rire> Ok. Ouais. on va faire ça mais du coup on va se décaler un petit peu Ton autre épaule, ouais nickel, tu vas regarder vers la fenêtre Nickel, tac, penche la tête un petit peu en arrière Yes j'aime trop le mouvement des cheveux là comme ça. Trop cool Trop bien Nickel, hop, et j'aimerais que, genre vraiment tes bras ils tombent que ta tête elle tombe, tes mmh. cheveux tombent. Ok. Ok, ouais. je les laisse passer moi, Ouais, carrément. Tes mains, est-ce que tu peux les mettre à... Ouais. Tu peux en une comme ça. Certains photographes ont été accusés d'agressions sexuelles et même de viol par des modèles. Selon toi, pourquoi est-ce que cela avait lieu Je sais pas si c'est la bonne formulation, le pourquoi. Et je pense aussi bien sûr que ça s'inscrit dans un truc euh, genre tout à fait euh, sociétal mais peut-être essayer de enfin je sais pas peut-être je sais pas si c'est ça qui te vient en tête qu'est-ce qui te vient en tête tu vois dans la relation photographe modèle hum, le consentement demander poser des questions est-ce que tu es d'accord que je te touche est-ce que tu es d'accord que je remette tes cheveux en place est-ce que tu es d'accord que je touche ton vêtement est-ce que tu es d'accord que je m'approche je suis prêt hein tu me dis si je suis trop prêt tu vois c'est que des petites questions euh... en fait juste demander en permanence mais bon je le fais tout le temps enfin ça va tout va bien, tu te sens bien, t'as pas froid, euh, tu veux qu'on continue, tu veux qu'on arrête, tu veux une pause Est-ce que je peux remettre tes cheveux Ou alors, moi ça, ça m'arrive très rarement de toucher les gens, je leur demande de le faire eux-mêmes. Est-ce que tu peux remettre tes cheveux s'il te plaît Est-ce que tu peux incliner un peu plus le menton vers le bas Il y a des photographes qui te permettent directement, ils posent pas, ils lèvent le menton comme ça avec leurs mains. Ou alors ils tournent comme ça, c'est tout bête hein, mais c'est un contact que moi je trouve en tant que meuf déjà qui donne ton image, euh, t'es à moitié à la poil, euh, bah tu me touches pas, tu vois Genre, euh, tu me demandes à la limite. Mais à mon avis, il y a de l'abus. Moi je me dis, en tant qu'homme, t'as grave moyen de voir plein de meufs tout le temps. Tu peux te spécialiser dans le nu et, et voir que des femmes nues toute la journée, tu vois. Et tu peux en abuser. Je pense qu'il y en a qui en abusent et d'autres qui sont très très safe. Justement, il y en a énormément de photographes aussi qui sont au courant. Que, que, ils sont euh, clairement, les hommes photographes, il euh, bah, faut faire trois fois plus confiance qu'à une femme photographe. Même si je connais pas de femmes euh, un peu touchy euh, qui ont pu faire de la merde, j'en connais pas. Je peux pas parler, mais je connais des hommes qui sont photographes et qui sont safe à mort, parce qu'ils savent que euh, c'est important. Ils sont courants, ils doivent poser quatre fois plus de questions en fait. C'est hyper important. C'est la première des choses, c'est de demander en permanence. Et la toute première chose même, c'est est-ce que tu es d'accord qu'on fasse de, de, de l'allergie Si tu veux pas, on fait pas. Ou alors, euh, ah ta tes règles, il n'y a aucun problème, on ne fera pas. On va pas le faire, je préfère que tu rentres chez toi et que tu te reposes plutôt que d'insister et de dire non, non, non, on va quand même faire les photos. Faut se méfier et je pense que le conseil que je pourrais demander aux meufs qui veulent poser, c'est de demander aux photographes d'avoir des contacts de nanas qui ont déjà posé pour lui pour poser des questions à ces femmes-là. Genre, euh, si t'as vraiment un doute, pose au modèle qui apparaissent sur le profil et tu leur dis est-ce que c'est safe, est-ce que c'est ok, est-ce qu'il pose des bonnes questions, est-ce qu'il est à qu l'écoute, est-ce qu'il a. Mais même pour les femmes en fait, si t'as un seul doute, il faut poser des questions avant. Hein. Faut pas y aller les yeux fermés, quoi. Nice. Tu peux te redresser, bouge pas. Ah dommage. J'aimais bien le mouvement des cheveux qui avait. Yes, trop bien. C'est trop beau. Ça va? Oui, très bien. Nickel. Okay. Est-ce que tu peux regarder vers le bas? Vraiment genre un bail presque vraiment nonchalant. Mmh. Tu vois sais ce que je veux dire? Ouais, carrément. Avec des cheveux qui passent par-dessus. Yes, c'est trop bien. <rire> Et les mains, tu peux les mettre les cheveux. Okay. Mmh. sur mes chaussettes, <rire> sur, <les> chaussettes <rire> sur mes chaussettes, c'est parti du décor. <rire> Hop, tac, et là tu peux bien presque poser ta tête sur tes genoux ah. Tu vois ce que je veux dire en fait, Regarde moi Ouais là. Est-ce qu'on peut faire tourner encore plus de cheveux devant Ouais, ouais vas-y, je t'en te prie Merci. Le respect, la bienveillance ou encore le consentement, sont des sujets qui coulent de source et pourtant certains font la passe. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi C'est quand même vachement important d'être respectueux et bienveillant envers n'importe qui qui marche sur cette planète. C'est ce qui fait de toi une personne bien aussi, je trouve. Un humain bien, un artiste correct, Vu que je vois pas mal de gens. C'est important pour moi de respecter autrui. Si tu me dis... Non en fait, je veux pas faire de mieux. bah on fait pas de mieux. Si tu pas envie de faire de linge, on fait pas de lingerie si on, veut. Si on fait que du... Mais il euh, n'y a pas de soucis. Non, je vais te forcer à rien du tout, je vais t'obliger à rien. On va... non, je suis là, je t'écoute. C'est toi qui décides de ce qu'on fait finalement. J'ai beau t'induire des pauses, etc. Dans tout moment, t'as le droit de me dire non, t'as le droit de me dire j'ai pas envie. Euh, J'en ai marre. Euh, c'est trop important. Enfin comme tu dis, c'est une c'est une logique finalement. Il y en a qui font un impasse, c'est leur problème. Mais euh, pas chez moi, ça c'est clair. <rire> On m'a assez pas respecté dans ma vie pour que je fasse subir ça aux autres, tu vois. Clairement. Et tes petites mains, tu vas venir les mettre au niveau... J'aimerais euh, en gros elles fassent une balade au niveau okay. de ton dos. Tu vois que tu les promènes. Si tu veux monter un peu au niveau de la, de la mâchoire, tu peux... Mmh. Tu as une petite... Euh... Tout, tout doux, tu te fais des petits mamours à toi, tu vois. <rire> j'aimerais que tous tes cheveux passent devant toi, j'aimerais que un portrait avec tous tes cheveux. Ok. Donc, euh, rapproché. Tu genre vraiment presque, tu fais un petit move de tête comme ça là, pour qu'il passe presque au-dessus de... Te... Et tu vas presque genre, faire passer une mèche ou deux, tu sais, tu es là comme ça. Je peux ouais merci. <rire> genre... Trop Je suis contente. Je la vidéo cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est très utile pour le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Ah, ça résonne un peu. Oui, je suis dans un château. Je vais peut-être vous en parler bientôt. <rire> oh, ça résonne. Ah, oui. علي، يلا